Et bonjour, bonsoir ça demande de ne pas regarder la vidéo. Ça, vous, je vais vous dire que c'est un plaisir pour nous pour venir partager avec vous toute ce qui fait actualité dans le pays d'Haïti. Pour ne pas regarder aucune de la vidéo, c'est pour fêter à abonner, courir la même spot que vous faites ça. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir nos notifications de chaque vidéo que nous postez sur le là. Et sans perdre de temps, je directement dans monde, ça vient côté de que ça a été dirigé par le son, alias général. Il a envahi le commissariat dans le portion de Et bien actuellement, il y a un ex-audition qui contrôle le commissariat toute police qui était dans le commissariat, courir, il faut entendre comment on est que ça, on a fêté e, parce que est arrivé, on toute police qui était dans le commissariat, on n'a pas contrôlé le commissariat, on a déclaré qu'on était allié dans le capital-là, que c'est Iso qui appelé les canariens, qui cap frapper pour eux, et bien, il a frappé dans la là et bien, on est arrivé, on toute police qui était dans le commissariat. C'est bon pied policier qui fait que est arrivé, on a frappe, nan, pour eux, on a passé, on a éliminer tout policier utah en dents commissariat. « en Coalition, N'a la menu. Mes outils, achèrent, menu. Comme au-delà, moi. Ben, des sexy abdos, bloqué, out. On. On they they tous.. utterance... me out, là. ne connaissez pas, nous, pas la tibonite, général. Général Luxon! Mais, tu me Nous, vous, commissariat. Tu l'as plus, tu plus, tu plus! Ils Tu m'as Ça, qui est, tu moi sois, j'ai la tibonite, m'gou, national, là. M'gou, commissariat, m'gou, m'gou, m'gou, m'gou, m'gou, m'gou, m'gou,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 tout le chef canadien, en tout cas, mieux bon bois. Donc, il veut la tibonite. petit bon sexy Dans coalition bloquée, nous avons contrôle. Sexy qui avec coalition, non Mais nous sexy. No, coalition. Nous nous la nous sommes la nous n'a pas fait chef Luxon. Le général Nous, prenons. Nous, bon même. Il <tails> y On va <olives> là. L'autre le bras par pour ces questions-là, Pessa qui n'aie eu fait dans une zone de la la côte qui a fait qu'on que tout le monde peut le faire passer à l'aise, faut pas m'agacer, pas un coup de balle qui peut le tirer entre eux encore parce qu'ils a fait la paix. ils ont tiré la pluie que cela, qui déclarait qu'ils ont la paix établie dans la zone ça, pas un coup de bal qui peut le tirer entre eux. Eh bien quand plus le monde a fait qu'on que c'est à la paix paix paix parce qu'il toujours dit il a fait la paix entre eux et puis après deux trois jours ils a tombé tiré coup de balle encore. Eh bien ils non, cette fois-ci, c'est bon la paix à faire parce que vous que vous avez les entre Mais ils ont fait parce ont fait qu'ils c'est fait vous ont fait faiblesse pour fait qui ont fait que ont fait qu'ils ont fait qui c'est parce que vous fait fait fait fait qu'ils ont qui ont Problème pour faire balle, faire entre dans le pays. Et quoi que l'autre mec qui fait connaître, c'est une négociation qui fait entre chef gang et le gouvernement qui demande pour libérer quelques chefs gang qui arrêté qui dans la prison. Et bien, et puis, vous dites ça, il y a fait la paix entre eux pour ne pas faire un coup de balle pour passer à l'aise dans un matin sans grand avis. Normalement, et bien, il y a fait connaître. Et bien là il fait qu est que c'est une négociation qui fait entre chef gang ensemble avec gouvernement pour libérer Nexa et puis il a fait yon la paix il était un remet qui était coupé. il fait connait et là font temps commissaire comme ce gouvernement le comme ce gouvernement en parlant de la Fontan, est arrivé, libéré, et, et chef gang, Juma, qui est en prison, ça, a est un bon petit bout temps. et bien, comme ce gouvernement, lui-même, sorti en note pour lui-même, il est démenti, il est la gang. est les parents la gang, et réellement, c'était une négociation qui était gagnée. Comme c'est la fondante qui gagné. L'autre, pour passer l'autre, disons, pour être libéré. Et le chef de gang, c'est Djuma. Et malheureusement pour Djuma, il pas à libérer libéré. Actuellement, Djuma est toujours dans prison. Et normalement, nous ne pouvons pas détecter même mais il plus de détails concernant et, et, la personne qui fait prison gravine et petit bois nek la qui fait la paix là il était lui-même déjà remercier nek dans non monde qui fait zone parce que était faire connecter pas un l'état réellement vrai qui est capable et stopper nek sa eu suspend tout le football suspend tout les populations et bien était lui-même déclarer lui remercier nek là parce que et il était ça et bien on pourrait fauter de tete, qui t'a plus de détails concernant la paix là, qui nek fait fait normalement on tété ensemble avec vous. Et t'as semblé, t'as dit, je ne veux pas dire ça, pas que ça moun ki te dire que ça ne que je ne veux pas ça si gon moun veux pas que je pas que je ne veux pas dire que je pas et content ou bien puis a fait sous ça parce que pas habitué fait déjà ok mais est-ce qu'on songe avant hier l'homme ta présenté Tito aux Tima Sanse, qui sont soldats il appli qui a uniforme ils ont inspecteur sous lit uniforme la police On t'es dit que et, Monsieur, pour qui ça N'oblige à tirer tout coup de balle sur le pays. Dans l'entrée sud capitale. Est-ce que nous sommes j'aime tellement des Bon, si Radio est tombé, mais pas oublier que nous en 25 autres stations qui nous sous pays. Donc, si vous pas le au prince, désolé, peut-être c'est si un problème gaz. La. OK. Nous avons dit pour qui ça, monsieur, n'a pas fait on la paix Comme si euh, c'est... Bah, le peuple a une chance. Et nous, dans période de décembre, l'école en vie ouvri il n'y pa a pas qu'à ouvrir à cause d'insécurité. Kidnapping pas si par là. Qui est ce qui a tiré sur so la là, C'est malheureux de prendre la vie. Zam n'a pas d'argent retourner vers moun ki ba C'est un malheur ti malheur de qui de la vie dans centre-ville. C'est yo-même qui a pété balzouio. C'est mal dans le bus qui a passé dans camionnette. C'est yo qui pété. C'est pete... nous. C'est yo-même qui a victime en balle. Bal. On dit bon, monsieur, nous pas pouvons pas faire ça? T'as semblé négotier deme. Parce que depuis matin une de balle qui t'a tiré. Go <laughs> go go. Et bah yo, bah yo oui c'est qu'une balle a tiré Matissan tout matin. Au contraire, un sur la page Facebook. Et faut nous faire précaution si on a traversé Matissan. Parce que même si vous ne pas des balles, il est encore difficile. Je dis, avant d'avoir un coup de tête sur la route, là, moi un cortège de machines qui a sorti sur village de Dieu, traversé Sainte Bernadette. Traversé Matissan 1, etc. Qui montait tout dans 15-17, Matissan 23. Qui est-ce qu'il a dans l'île? Se, c'est, semble t se général, ou caporal lapli. Caporal <laughs> lapli. C'est, comment moucher c'est général ou bien commandant? Et commandant Iso? M'ba comment vous monsieur là? Commandant Iso? Et commandant Iso? Negio avec tout soldat yo, puis cortège yo. <laughs> Est-ce que pays a le pays s'amé moune la, dirige le jeu. Cortège machine, negio. yo, nan men mouan bati bagay yo, te bati zam, jouet. Nègi yo debake la, nègi yo semble yon al croaza Kris la, nègi yo anonse, yo la pen entre Sud Capital la. Moi-même, je ne suis pas à 100% parce que je fait ça déjà, je dit ça déjà. Cependant, je ne cracher pas cracher sous lui parce que je me demande. Si je fais, je dis merci. Non, non, tout le monde qui a fréquenté le là Cependant, après-midi, je me soldat dans le 29 qui a demandé chauffeur quand même pour yo aller sans goutte à si nous faisons l'appel, monsieur, il faut nous suspendre, taxer chauffeur. Yo. Parce que ça a tout discuter dans la réunion, dans la rencontre qui fait là, pour suspendre, taxer le chauffeur. Yo. Monsieur, je n'ai pas de problème. Parce que si nous avons dansé pour eh, nous cap diriger le l'État, et je pense que le même chauffeur a bon sens, il a cotiser entre lui pour que peut-être chaque week-end, par exemple, comme ça, il a tout mis ensemble, il a pas comme ces deux postes. Mais pas chaque fois, aller au pays, tourner au pays, chaque machine qui passe au pays, li pas normal, monsieur. Li pas correct. Donc, si nous font la paix dans l'entrée sud-capital là, honnêtement, m'a dit merci. Parce que pas gen l'État. Ça dit, pas gen monde qui bral dit que, oh, qui, oh, pas gen ou bral dit ça, pas gen l'État. Pas gen l'État. C'est n'est-ce pas qui contrôle zone, non? C'est eux même qui fait ça ou OK? Ça le dit que puisque c'est notre qui contrôle zone non et moins tu fais demande d'ailleurs moi moi nèg nèg ga prend bay moi moi aussi mon paquet de mande, nan, forum yo lagué yo ça dit me t'es pas là nèg yo et yo t'endait et le simple fait que yo t'endait moi même on ca toujours tacler nèg si a fait des ordres mais mon petit crasse pas pas tellement emmerder nèg non parce que ça m'a demandé pour moun qui fréquenté dans le sud là, négio décide pour décembre pour il va faire. On t'a souhaité que n'a yo, yo, faire un bagage sérieux, son bon la paix yo fait. On souhaité demain matin, pour mon al passé dans le temps de guen tirer, on m'a laissé prendre bal. Donc Izo, c'est où le chef? On en bloque en bas. Tila Bougoy, Kilik, Mano parle soldat d'yo d'aime konnen nèg yo tande d'yo aucun nèg sa yo y'a un principe tout nèg ti soldat yo sou wè yon tantè fè yon bagay parfois pou malè li ou se ota reto yo, yo nèg yon yo policier ak uniforme avant yo fè rien yo rele nan baz yo mande izo men non papa nan men la bon favel izo dit mene monsieur ban pran nan baz et bi et bi yo te vini wè ses kuzin les amis et bi les rele nan baz yo bay vag puisque n pa autorité nous pa l'état c'est nous-mêmes qui chef là monsieur et son vérité nous bouvel. Donc si nous faisons la paix monsieur son bel bagaille. Et Mde dit ça. Est-ce que ce Mde dit ça? Pa faire. Vous dit si nous faisons la paix. Mde dit ça. Si nous faisons la paix monsieur, Mde dit m'a bravo pour nous. Mais est-ce que nous faisons la paix vrai? Est-ce que c'est pas en façon fait pour une plus proche lot? balle pété une tire l'autre et puis on a encore de des est ce que nous faisons la tout que nous parce que un pile monde content lorsque ouais geste la fête bien que son la paix qui fait un tiré coup de balle tout au départ mais t'as semblé c'est des coups de balle qui est content ça va être oui. son coup de balle qui est content est ce que nous connaît quand il malheureuse qui malhérèse dans le pays est-ce que nous connaissons, je à la grande pile de Porto-Prince qui n'a pas qu'à manger Parce que grande pile de monde qui a dans ville qui n'a pas qu'à rentrer Porto-Prince. Alors que manger ça aussi dans côte sud la alle sorti? Eh bien, écoutez. Donc, est-ce que nous connaissons grande pile de passé dans un qui est victime d'un accident de circulation ça veut dire que si nous avons sorte de la paix, on prend exemple comme ça. Dans quantité quantités de bananes qui ont gaspillé sur ce pays, que vous n'avez pas entrer dans le prince. Alors que les gens sont en prince dans grand goût. Et vous avez Chris Nett Saint-Georges comme salue et me féliciter qui lance son initiative. C'est transformation des produits locaux. Il commence avec l'âme véritable. Que le pral transformé en cremas. C'est bel bagaille. Ça dit, tout manger ça produit Alors, dans le pays. Alors que y a gaspillé dans il y a pas qu'à venir vendre. Parce que rentre sud-capital là, il n'y pas fréquentable. Donc, si vous avez fait on l'appelle. Il tape très bon. Mais est-ce que vous fait la tout cœur? C'est la grande question. Ça veut dire que. M'papa le applaudit que oui, il a dit qu'il la paix. Non, il parce que il a dit que un coup de balle qui avait tiré. Donc, si on t'a fait, on n'a content. Est-ce que a fait la toute cœur Je ça. Parce que a fait ça déjà, on a dit déjà, puis devant coup de balle tiré, puis red Et on dit ça avant qu'il y ait des être qui puissent mal comprendre ça. a plusieurs fois tentatives à faire. Le premier n'a pas gâté ça avec Chris-Laïe ouga <laughs> seize ouais ça bien que dans deuxième séance qui était faite là c'est iso te gâte ça parce que le besoin de mettre black diriger fontamara est-ce que kounia le plan de iso il va pas continuer pour pour profiter dit bon mettre black dirige fontamara si la rentre là-dedans pas bien la paix donc si n'importe veulent faire la paix pour yon bay, paysan, yon malére, maléreze, t'y mou l'école yon chance, pour l'école retourne fonctionnaire à Martissan, monsieur chaque nègre t'en a pas Parce que pi goblem qui gè en question de territoire. Premier goût a commencé parce que Chris la prend contrôle de Martissan 25, traversé 23, traversé 17, monsieur te même besoin rive jusqu'à Martissant Martissan 1, dans deux commissariats. Alors, ce que nous avons d'accord, M. de toute la sagesse, tout 19, 17, etc. Donc, Monsieur vient de mettre dans Romulus, en 107, et puis ça commence à générer. Est-ce que nous avons d'accord qu'on a son partage de territoire? Est-ce que ça va le faire? Nous ne Nous avons souhaité que nous avons la paix vraie pour aider Malérez les à traverser l'autre Mais honnêtement, et est-ce que vous êtes d'accord? Vous mis une parole là. Hein? Et est-ce que vous êtes d'accord? Qui est-ce que vous êtes d'accord? Vous, êtes vous, êtes vous êtes Et voilà. C'est là que nous avons pensé à la vidéo pour aujourd'hui. Merci d'être vidéo jusqu'à la fin. Et pas oublier vous à la chaîne là si vous Et activez -vous la cloche de notification pour recevoir une notification de chaque vidéo que nous postez sur la chaîne là. Et pas oublier de la vidéo, ça, puis vous pouvez toujours recommander à la vidéo. Nous Merci, croisé dans prochaine vidéo. Ciao